Le chanvre est cultivé principalement en tête de rotation, c'est-à-dire derrière une prairie, on casse la prairie, et on, on met du chanvre pour couvrir rapidement le sol et éliminer les adventices pour les cultures, pour la culture suivante, qui est souvent le blé. On dit qu'il y a 20% de rendement en plus sur le blé derrière une culture de chanvre, notamment aussi qu avec sa racine pivotante, qui va en profondeur, elle structure le sol et elle permet de de bien l'aérer. Donc là, on a le, la paille de, de chanvre qui, qui a poussé dans le champ, qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Une fois qu'on a fauché, enfin moissonné fauché, on a la l'ensileuse qui vient couper en petits bouts la paille et on a ce produit-là, qui est séparé avec le trommel ou un autre outil de séparation qui sépare la laine et la chaîne vote. Et il y a la chaîne vote fine, standard ou grossière, qui permet d'être soit pour les enduits de finition, soit les dégrossis ou les correcteurs thermiques, et ça peut aussi être pour le bancher.